Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te créer ton propre logiciel de gestion de projet. Un truc hyper personnalisé qui va te permettre de suivre tes projets, euh, d'avoir dans chaque projet des sous-tâches et de retrouver un peu tous les jours les tâches que tu as besoin de faire. Donc, globalement, qu'est-ce que ça va donner Ça va donner quelque chose comme ça où tu vas avoir tes projets, euh, tu vas avoir exactement quelles tâches faire dans quel projet, donc comme ça tu vas savoir exactement ce que tu dois faire, à quelle date, etc. Et tu auras même accès à une sorte de to-do list euh, qui réunira toutes les tâches de tous tes projets et tu vas pouvoir retrouver toutes les tâches à faire, les tâches que tu as terminées, voire même les voir dans un calendrier et où tu pourras exécuter les uns après les autres les tâches et être hyper productif. Hello, c'est LE Alexis du montage. Juste euh, j'ai oublié de préciser que ce projet a été créé sur Notion qui est un logiciel... En partie gratuite en tout cas vous pouvez l'utiliser gratuitement et euh, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos à ce sujet je m'appelle Alexis Pino et sur cette chaîne youtube je t'aide à gérer ta ressource la plus précieuse qui est le temps en te parlant notamment de productivité et d'organisation Si au cours de cette vidéo tu t'aperçois que elle te plaît et qu'elle est utile pour toi n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à t'abonner ça fait toujours plaisir et c'est parti je vais te montrer comment on crée tout ça Alors pour commencer notre projet, on va devoir d'abord créer une to-do list. Donc pour ça, on va faire hop, euh, une nouvelle page qu'on va appeler to-do list. Et euh, cette to-do list, on va en faire un, une table. Euh, tac, donc on va l'appeler une nouvelle base de données. Donc ici, on va prendre euh, le nom des tâches. D'accord Ici, on va mettre une deuxième propriété qui va être, euh, on va dire, à qui elle est assignée. D'accord Donc on va mettre propriétaire. Ensuite, on va créer une nouvelle catégorie en lui donnant une date euh, précise. Et pour terminer, on va mettre un petit, euh, une petite case à cocher euh, pour savoir s'il est terminé ou non. Là, si je prends un exemple, je mets euh, « Ranger le bureau ». Je peux l'assigner à, à moi, hein, si je suis dans l'équipe, mais je peux le mettre à d'autres personnes s'il y en a d'autres. Et je peux mettre « Pour aujourd'hui ». Et ça, si elle est terminée ou pas. Okay, donc to do list assez classique, on va juste supprimer les entrées de base et voilà on sait qu'on a notre to do list. Donc moi ce que j'aime bien préciser quand c'est les bases de données, directement je rajoute BDD. Euh, ça veut dire que ce c'est pas la vue qui est affichée mais c'est juste la vue qui va stocker euh, toutes mes informations. Ça du coup on le verra un petit peu plus tard. Et donc, ensuite, dans le même style, donc je vais ajouter une nouvelle page et euh, je vais faire euh, ma base de données de projet. Donc, comme euh, pour la to-do list, hein, je vais l'appeler projet et je vais rajouter BDD, là aussi je vais faire une table, alors moi globalement mes bases de données c'est toujours des tables, euh, après on verra qu'on peut les afficher de différentes manières et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Alors ce qui va m'intéresser moi ça va être évidemment le nom, euh, je le garde parce que c'est le nom du projet sur lequel euh, je travaille, ça va être également à qui je vais assigner ce projet, euh, alors pourquoi je vais faire ça eh bien, tout simplement parce que parfois euh, je peux assigner des projets, dans lequel il y a différents intervenants. Hop, donc là aussi, je pourrais me mettre moi, hein, euh, ou des gens de mon équipe. Donc ça, ça va être vraiment les deux trucs de base. Par exemple, je vais marquer lire un livre. Euh, les deux autres, je vais les supprimer. Le projet, je le décide qu'il soit pour moi. Bon. Et donc l'idée, en fait, ça va être que dans ce projet, donc qui va être lire un livre. Euh, si je clique dessus, l'idée, c'est qu'ici, ça m'affiche les sous tâches qui sont liées à ce projet là. Les sous tâches euh, de ce projet là vont en fait être des sous tâches qui vont être ici, mais qui vont être spécifiquement liées à ce projet là donc pour ça pour faire ça on va rajouter une propriété qui va être une propriété de type relation euh, et relation avec la to do list bdd moi je vais renommer ici et je vais l'appeler tâche liée et je vais rajouter une relation dans les deux sens. Ça veut dire quoi une relation dans les deux sens Ça veut dire que ici, je vais pouvoir lier à des tâches existantes dans ma to-do list. Mais que ici, je vais également pouvoir voir les projets qui sont liés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, si là, euh, lire un livre euh, ici dans, dans, mes, euh, dans mes tâches, je vais mettre euh, coucou, juste pour vous montrer. Et que je le lis à ce projet là, donc lire un livre. Et bien ici dans mes projets, je vois qu'elle est liée à coucou. Et donc l'idée, nous, qu'on va avoir, c'est de pouvoir lier différentes tâches, plusieurs tâches, à un seul et même projet. Ici, je vais supprimer la tâche parce qu'elle ne me sert à rien. Ce qui va également être intéressant, c'est de voir combien de tâches donc sont euh, liés à ce projet là d'accord que ça le calcule automatiquement et que ça regarde combien de tâches ont, qui sont cochées sont euh, liées à ce projet là ça me permet de voir par exemple si j'ai deux tâches j'en ai une cochée une pas cochée ça me permet tout simplement de savoir qu'il y a 50% des tâches liées à ce projet là qui vont être terminées donc je vais vous donner un exemple ici je vais créer deux tâches je créer un et, deux. et donc ces deux tâches, je vais les lier à mon projet. Ici, un va être coché et deux va pas être coché. Et donc, dans lire un livre, enfin, dans n'importe quelle tâche, en fait dans mon projet, je vais rajouter une propriété qui va être une propriété de type agrégation. Et dans cette agrégation, je vais regarder les tâches liées et je vais regarder le nombre de tâches terminées. Donc, Je vais cliquer, moi ce qui m'intéresse c'est de voir celles qui sont terminées ou pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pourcentage de coché. Là, je vois qu'il y a 50% de coché. Et donc ça, je vais l'appeler progression. Ce n'est pas une donnée que j'ai besoin d'afficher moi. Donc là, je vais le masquer ici, d'accord la retrouver en faisant ça et euh, c'est pas une euh, fonctionnalité forcément que j'ai besoin là donc je vais la je vais la cacher dans la vue bon alors ça c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir ça mais c'est pas très visuel donc ce que je vais faire c'est que je vais créer tout simplement quelque chose de plus visuel et pour le faire euh, je vais tout simplement créer une formule une formule que je vais appeler barre de progression et cette barre de progression il va falloir lui donner quelque chose alors c'est une formule que j'ai déjà travaillé je ne vous explique pas forcément comment elle fonctionne. Euh, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment me demander en commentaire. Mais c'est une formule qui fonctionne bien et que vous pouvez évidemment de toute façon vous pouvez retrouver le document dans le lien qui est dans la description il ah, n'y a pas de problème vous pourrez y aller voir plus en détail comment fonctionne cette formule globalement c'est une formule qui me permet de voir la progression donc là je vois que j'ai une des deux tâches cochées donc je suis à 50% donc la barre de progression que je vais tout le temps afficher euh, en haut, euh, et à 50%. Par contre, si je coche les deux tâches, ici je vais voir que ma barre de progression va être complète à 100%, étant donné que 100% des tâches euh, de progression euh, sont faites. Alors ça c'est bien beau, euh, mais j'aimerais pouvoir à terme l'afficher dans des colonnes qui me disent est-ce que le projet est démarré, n'est pas démarré, ou est terminé Donc pour moi, un projet qui n'est pas démarré, c'est un projet où il y a les tâches, mais il n'y en a aucune de cocher. Un projet qui est en cours, c'est un projet dans lequel j'ai commencé à cocher des tâches, mais où j'ai pas coché toutes les tâches. Et un projet terminé, c'est un projet tout simplement où 100% des tâches sont cochées. Et donc pour faire ça, je vais aussi faire une propriété euh, euh, formule que je vais appeler état et je vais pouvoir tout simplement euh, mettre ça. Donc pareil, formule que je ne vous détaille pas forcément, mais globalement, ça veut dire que si la progression est à zéro, ça veut dire qu'aucune tâche sont faites, donc c'est en attente. Si la progression est à 1, ça veut, ça veut dire 100%, euh, et ben ça veut dire que mon projet est terminé. Et sinon, s'il est entre les deux, du coup, bah ça veut dire qu'il est en cours. Donc je vais euh, prendre 2-3 exemples. Donc là ici, j'ai lire un livre, j'ai mangé une pizza. Ça, à chaque fois, je vais me l'assigner à moi. Et euh, je vais créer une tâche 3, 4, 5. Ici, je vais associer la tâche 5 et ici la tâche 3. Et 4 et ici je vais cocher la cage 3 donc là logiquement si j'affiche ici l'état ici je vois que c'est en attente tout simplement parce que 5 alors attendez je vais vous afficher les barres de progression aussi je vois que ici la barre de progression est à 0 d'accord elle a pas démarré c'est normal parce que 5 n'est pas coché. donc ce projet est en attente ce projet est terminé parce que toutes les tâches sont cochées et ce projet toutes les tâches ne sont pas cochées donc c'est en cours donc là on a fait une très grande partie du travail. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est surtout de la mise en forme. Moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est que quand je clique sur un projet, bah, je puisse tout simplement voir ici euh, mes sous tâches. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un template. D'accord, donc je vais cliquer ici et je vais faire nouveau template. Ça, Je vais l'appeler projet. Et ici, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une vue, euh, une vue liée à to doux d'accord, To Do list. Donc là, je peux faire une nouvelle vue vide. Euh, et je vais le mettre... Euh, allez, je peux le mettre sous forme de table. Ça me va très bien. Donc ici, nom, ça va être intéressant. Propriétaire, ça peut être intéressant. La date, ça peut être intéressant. Terminé, ça peut être intéressant. Euh, et projet lié, alors ça, je ne vais pas en avoir besoin. Parce que moi, ce que je veux, c'est que ça affiche pas toutes les tâches de ma to-do. Sinon, euh, si j'ai 200 tâches, ça serait imbuvable. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être d'afficher uniquement les tâches liées à ce projet là donc je vais enlever ça et du coup je vais faire un filtre où je vais lier les projets uniquement liés à ce template là alors là je le lis à ce template là donc forcément il n'y a, a pas de sous tâche l'avantage c'est que vous allez voir si je clique ici sur projet hop ça va me créer quelque chose je peux l'appeler test automatiquement le filtre ici va se mettre à jour et il va être filtré sur test Ce qui fait quoi ce qui fait que si je crée une nouvelle tâche que je vais appeler bonjour d'accord le propriétaire c'est moi Hop, et la date, c'est à faire pour dimanche. Et bien, l'avantage, c'est que quand je vais dans ma to do list, automatiquement, bonjour a été lié à test, étant donné que je l'ai créé directement à partir de test. Donc là, j'arrive à quelque chose de pas trop mal. Donc là, je vous propose de le remplir avec des informations d'exemple. Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme projet, par exemple Je peux avoir le projet de monter une chaîne YouTube. Ensuite, je peux avoir le projet de créer une entreprise. Je peux avoir euh, un autre projet qui va être, par exemple, de faire du sport. Voilà trois exemples de projets que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc, à chaque fois, je vais l'assigner à moi. Euh, et ici, si je ne l'ai pas... Alors, soit je le crée en créant une nouvelle page, ici, euh, projet directement, soit je vais dessus, et du coup, je clique ici. Et automatiquement, ça va, vous allez voir, me mettre les, euh, les sous-tâches associées à ce projet-là. Donc là, je vois que, par exemple, monter une chaîne YouTube, euh, je vais pouvoir, euh, je vais par exemple... Euh, Faire une photo de profil, Je vais avoir écrire le script de la première vidéo. Ensuite, ça va être tourner la première vidéo. Et pour terminer, ça va être monter et diffuser. Donc ça, à chaque fois, je vais l'assigner à la même personne. Au niveau des dates, allez, je vais faire la photo de profil demain, écrire le script de la vidéo, je le fais mercredi, tourner la première vidéo, je le ferai le jeudi et vendredi, je ferai le montage et la diffusion. Donc là, c'est un projet qui n'est pas démarré. Et ensuite, du coup, je vais faire ça pour toutes les autres. Donc là, je suis parti vraiment sur trois exemples. Euh, un projet qui est monté une chaîne YouTube qui est vraiment en attente, qui n'est pas euh, encore démarré. Un projet qui est en cours de créer une entreprise avec différentes tâches et un projet qui est de faire du sport. Évidemment, si je vais dans ma to-do list, je vois euh, toutes les tâches qui sont déjà cochées ou pas, et je vois à quel projet elles sont associées. Bon, tout ça, c'est très bien, euh, ça fonctionne, mais c'est pas très visuel. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle page, que je vais rendre un petit peu plus belle, et je vais appeler suivi des projets. Donc là, évidemment, je peux créer, euh, un... enfin, je peux mettre, euh, je peux ajouter un petit emoji, euh, je peux ajouter une image de couverture, enfin, je peux faire un peu ce que je veux pour la rendre jolie, mais ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être euh, d'avoir une vue de mes projets euh, et donc là je veux une vue de projet bdd euh, et sauf que je vais faire une nouvelle vue vide alors pourquoi une nouvelle vue vide parce que ici moi ce qui m'intéresse ça va être d'avoir un format une, un visuel euh, façon euh, kanban kanban euh, et je vais vous montrer un petit peu comment on va le configurer donc là ici je clique sur kanban euh, donc j'ai ici les cartes la taille des cartes ok et en fait je vais pas les grouper moi euh, par gestionnaire, mais je vais les grouper par état. Donc, je vois, je vais en attente, en cours, terminé. Euh, je vais les trier euh, manuellement. Là, elles sont dans le bon ordre. Je vais juste mettre les sans état à la fin et je vais les masquer. Et donc, c'est bien en attente, en cours et terminé. Voilà. Une fois ici, tac, je masque le titre de la base de données. Je vais mettre projet. Et donc là, j'ai mes différents projets. Monter une chaîne YouTube. Si je vais dessus, je vois tout ce que j'ai à faire. Créer une entreprise. Je vois tout ce que j'ai à faire. Alors, il manque quand même des informations ici parce que moi j'aimerais bien voir le, la progression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans propriété et je vais afficher la progression. Alors pas, pas celle-là, je vais afficher la barre de progression. Je vois à peu près où j'en suis dans mes projets. Euh, je n'ai pas besoin d'afficher les tâches liées. Je peux éventuellement afficher aussi la personne. Je vais le mettre juste avant, qui s'en occupe. Et, euh, et puis là, on n'est pas trop mal. Donc ça, ça me permet d'avoir un suivi de projet qui va être assez visuel. Je peux voir tac où j'en suis, clac, clac, clac, etc. C'est... Vraiment pas trop mal. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est de me faire une belle to do list. Là aussi, je peux ajouter une page. Je peux tout simplement, pareil, lui mettre une petite image de couverture, un petit emoji. Ici, euh, je vais prendre quoi mmh. Là-dessus, je vais l'appeler to do list. Ici, je vais le mettre en plein écran et... Je vais faire une vue liée, donc vue liée ça veut dire que ça garde évidemment la base de données hein, mais euh, tout simplement ça l'affiche d'une autre, autre manière. Ici je vais, je vais afficher to do list BDD mais je vais faire une nouvelle vue et je vais faire une vue liste cette fois-ci et je mets terminé. Alors ici on va voir différentes choses, donc déjà je peux enlever ça, Hop, et je peux mettre all par exemple. Euh, donc là j'ai toutes mes, mes tâches, alors moi il y a différentes choses. Euh, ici je veux afficher par exemple les cases à cocher donc euh, ici je vais faire propriété je vais afficher ça puis je veux aussi voir à quel projet ça appartient et à quelle date euh, c'est alors là on voit que c'est un peu dans le désordre c'est pas très beau donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement le modifier je vais mettre ça à la fin euh, propriétaire juste avant et je veux euh, je veux que ce soit d'abord projet date à laquelle je dois le faire et euh, la personne et ensuite euh, ici je vais pouvoir le cocher alors Là, c'est très bien comme ça, mais le problème, c'est que je risque d'avoir beaucoup de tâches euh, que, je, que je peux faire, tout simplement, euh, de filtrer, d'accord Et toutes les tâches, je, je veux que ça affiche uniquement les tâches qui sont non cochées. Ça donne quoi En fait, tout simplement, c'est qu'ici, du coup, si je vais cocher cette cache, hop, ça va disparaître au fur et à mesure. Euh, tac, tac, tac, voilà. Voilà après je peux très bien dupliquer et faire l'inverse je lui donne un nouveau nom et ici je veux que ça affiche que les cases cochées donc là ça me permet d'avoir toutes les tâches et ici toutes les tâches terminées d'accord ça c'est euh, une façon de faire ensuite on peut aussi les trier euh, par exemple on veut les trier par date d'accord donc là on est dans l'ordre croissant donc c'est les tâches à faire dans l'ordre d'accord par rapport à ce qu'on avait fait euh, moi je suis pas ultra fan de ça je préfère pouvoir me dire bon allez je commence par celle là euh, ensuite euh, je fais celle là etc ça c'est une technique que j'avais donné dans la vidéo d'elon musk euh, donc dans la vidéo précédente donc ce qu'on peut me faire aussi c'est faire un filtre qui dit on affiche que les tâches du jour et du coup tous les jours ça se met à jour automatiquement enfin voilà après vous pouvez vous organiser comme vous voulez moi aujourd'hui c'est ce que je fais euh, je mets un filtre qui me permet d'avoir que les tâches du jour et de savoir exactement ce que je dois faire savoir également les tâches sur lesquelles je suis en retard etc et dernière petite astuce vous pouvez aussi également avoir une autre euh, façon de le, de le présenter qui est le calendrier et qui vous permet tout simplement de savoir quelle tâche faire quel jour et éventuellement de décaler aussi pour vous organiser euh, dans un ordre assez précis. L'avantage ici, c'est que vous n'aurez pas, pas besoin de déplacer vous même vos projets. Ça va se faire de façon automatique. Et évidemment, ici aussi, si vous avez euh, différentes personnes dans vos entreprises, vous pouvez filtrer par propriétaire, d'accord, là ça filtre que les tâches, euh, mes tâches à moi, et vous pouvez faire des to-do list différentes pour chacun de vos collaborateurs. Ces documents sont disponibles dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez retrouver les formules, etc. Je vous invite également à vous entraîner à comprendre comment fonctionnent les bases de données, etc. Notion, c'est un outil surpuissant. Cette façon de faire, de créer des projets, d'avoir des sous-tâches euh, qui sont plus petites et qu'on va exécuter dans un ordre pour être plus productif, c'est une méthode qu'utilise Elon Musk, et j'en parle dans la dernière vidéo, euh, à son sujet. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à me faire un retour. Et globalement, si vous avez d'autres choses que vous avez envie que je crée sur Notion pour gagner en productivité, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao